Et euh, en ayant expliqué sa situation et euh, en ayant porté sa, sa décision jusqu'au bout. Voilà. On voulait laisser euh, ce témoignage sur, sur la longueur. On ne l'a pas monté, on l'a laissé euh, dans, son, dans son intégralité. Chaque espace d'autonomie est précieux. Je crois que c'est ce que, ce que ça nous dit. Et il est important de, de trouver les moyens de la respecter. Euh, je vois passer là, Isabelle. Mais là, vous ne travaillez pas pour bon, vous, quand vous faites ça euh, Si, parce que c'est l'accompagnement. Alors oui, on pourrait nous dire, voilà, vous n'allez plus le travail. Si vous accompagnez les gens à ne pas avoir de mesures de protection. Mais c'est quelque chose, enfin, au quotidien, j'encourage les professionnels. Il ne faut pas protéger à tout bas. Il ne faut pas protéger quand ce n'est pas nécessaire. Et il s'avère que parfois, on se retrouve dans des situations où des mesures de protection ont été demandées. Alors, sur des raisons très louables, hein, des professionnels qui entourent les personnes. Voilà, Et, euh, et, et quand on rencontre les personnes, euh, on se rend compte que la mesure de protection fera peut-être plus de mal qu'elle ne fera de bien. Est-ce qu'elle protégera vraiment Non. Donc cette année, on a encore fait rendre... Euh, deux non-lieux à mesure de protection, ouais. c'était pas bien parce que oui ça fait de l'activité en moins, oui ça fait des financements en moins certainement, mais en tout cas dans notre euh, éthique, mmh. oui. on est plutôt fiers de ça et de ne pas dire euh, voilà il y a une mesure de protection donc on va mettre une tutelle comme ça on aura une tutelle. Après l'investissement danne je le souligne parce que sur euh, ça veut dire que là il y a eu plusieurs visites à domicile, il y a eu du mmh. temps, il y a eu un investissement sur la situation et que le temps elle l'a pris, donc effectivement on manque beaucoup de temps, mais sur cette situation-là en tout cas elle l'a pris. Parfois c'est au détriment d'autres qui sont plus silencieux ou qui sont dans un accompagnement sans trop, euh, sans trop de communication avec nos services, mais euh, pour moi, en tout cas, la direction de la TDI ça ne peut pas être autrement que de dire que s'il si n'y a pas besoin de la mesure de protection il n'y en aura pas, et que si la personne peut euh, retourner à l'autonomie c'est notre travail. Voilà. Je ne sais pas, Anne-Laure elle est là. Est-ce que éventuellement, sans vous embêter outre mesure, pouvez -vous me dire si, euh, si cette expérience, justement, vous a amené à, à, à, à, à penser encore un, un peu plus votre métier, votre action Oui, en plus, c'était au tout début de mon expérience professionnelle en tant que mandataire judiciaire, et je confirme, euh, du coup, l'accompagnement si je si ça revenait autour de ce type de personnes, je referais la même chose. Et il est vrai, je confirme, qu'on est souvent tiraillé par euh, déjà notre formation initiale. Moi, je suis éducatrice spécialisée euh, de formation initiale. Je suis mandataire judiciaire maintenant. Et on est fortement tiraillé entre le cadre juridique et, euh, et l'accompagnement euh, des personnes. Donc, euh, c'est vrai que sans moyen. Ça devient de plus en plus compliqué d'être plus proche des personnes et de, leur, et de, et de répondre à leur, à leur volonté. Quand on est devant ce, ce genre de situation, on ne peut pas agir seul et le penser seul. On a besoin du, du collectif, de l'association. C'est important pour un délégué de ne pas se, se fermer sur, son, sur, son, sur, son, sur son, son travail en se disant « bon là je, je suis professionnel, je dois réussir ». Et se retourner vers le collectif en disant là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'aide pour agir, j'ai besoin d'aide pour réfléchir. C'est pas si simple que ça. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là ça a été le cas pour cette situation et pour plein d'autres. Il est important effecti effectivement qu'on en discute ensemble, euh, de par nos formations différentes, nos expériences différentes. Euh, il est important, oui, qu'on puisse apporter une réponse. Une seule réponse, mais qui a à la base à discuter collectivement. Mmh. Quelqu'un veut réagir Oui, Alain Alain Zalber. Nous aussi. Ça marche, si, si, si, Il suffit de le poser là non, non. Vous m'entendez Très bien, très bien. Oui. toujours. Je toujours. parle de l'éthique, c'est très important. Moi, je crois, quand je suis rentré à cap Vraiment, ça a changé parce qu'au début, on était un appartement en chambre double et après, mais je trouve que l'éthique, il faut que les éducateurs spécialisés soient à l'écoute de la personne et il y a des lois qui sont passées et ça va beaucoup mieux. Moi, je le vois personnellement. Moi, maintenant, je suis un appartement thérapeutique sur cap et on va déménager bientôt sur Carcassonne et on le rentre au studio. Et c'est embêtant aussi d'être dans le comment, ça, comment dire dans le foyer, parce que moi j'ai un ami, je veux pouvoir vivre avec lui, c'est normal, vivre ma vie, c'est pour ça que je, on sera plusieurs à partir de l'appartement thérapeutique. On s'occupe bien de nous, si on, se, si on sait se débrouiller, Moi je trouve que c'est bien. Il faut que l'éducateur soit à l'écoute de la personne. Et puis je lui demande si ça va ou si ça ne va pas. Merci. Merci, Alain. Et je vous encourage à adhérer à l'association, nous aussi. Oui, oui. on est d'accord, il faut les soutenir. Bon, la prise de parole. Oui. Bonjour, Bonjour. Euh, Jacques Miffre, de la Ville. Voilà. Euh, et ancien atelier délégué à tutelle, donc. Euh, est Personne ce... n'est parfait. Voilà, exactement. C'est <rire> ces deux regards que je <rire> souhaite pas voir. Voilà, je ne vais pas parler de droit de vote aujourd'hui. Alors, c'est euh, deux regards qui me paraissent assez intéressants. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais délégué à la tutelle, effectivement, on nous voyait régulièrement dans les institutions, on nous voyait régulièrement à domicile. Euh, vraiment, c'était un travail de protection, vraiment, c'était non protégé. Là, depuis quelques années, je rallie un peu d'ailleurs, là, dernièrement, parce que... Euh, on. Beaucoup disent on ne voit plus les délégués à la tutelle, on ne les voit plus du tout. Certaines disent ça, certaines institutions, bien. Mais j'ai remarqué quand même, en travaillant avec vous et avec mes collègues de la ZAIM qui remarquent la même chose, peut-être qu'on vous voit moins, mais en revanche vous êtes très présent. Donc vous avez peut-être changé la méthodologie du travail, je ne sais pas. Mais vous êtes très présents parce que les personnes vont directement vous voir. Les personnes vous font appel directement maintenant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de la personne actrice, la personne en de handicap actrice, elle est vraiment actrice. Moi, ce qui m'embête maintenant, c'est quand quelqu'un vient me voir, me dit Oh, la TDI, ou, ou l'UDAF, ou la j'ai du mal à joindre, et c'est tous les jours la même, la même rengaine. Ça veut dire que cette personne, il y a un travail à faire pour qu'elle puisse petit à petit être actrice de, de, de son travail avec euh, la tutelle. En revanche, on voit maintenant le bénéfice que nous portons peut-être nous aussi en tant qu'établissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a suivi la loi, la loi qu'on euh, suit tous les jours. C'est-à-dire qu'on crée des commissions citoyennes, comme disait tout à l'heure euh, Laurence Fournès, qui permettent aux gens de s'exprimer, de dire leur désaccord sur des choses, de monter ensemble les règlements de fonctionnement, les livrets d'accueil, de travailler sur le facile à lire, à comprendre que vous avez fait aussi fasticule et bravo parce que vraiment c'est un sacré boulot avec les pays. Hein je crois que c'est important et l'AfDAIM aussi, euh, je ne sais pas si Madame Gégou est là, mais euh, l'Abdaïm travaille ça aussi et très fort avec les CVS bientôt, et notamment nous aussi aux, aux, aux, aux ESAT Centre, on va travailler ça. Il faut absolument que tous on se dise oui, il faut donner la parole. donner la parole, donner la parole aux travailleurs. Nous, on les appelle travailleurs, mais aux personnes en situation de handicap. Et là, je crois qu'il y aura une avancée majeure. Mais leur il n'a pas Voilà Ça ce qu'on va dire. dire. Merci. Je... Alors, je vais aller un peu à contresens de ce ah. qui vient d'être dit, parce qu'il faut, faire... faut en fait qu'il y ait la contradiction... Euh, je crois qu'à certains, certains moments, on ne va pas suivre la vie de la personne en situation de handicap, parce que derrière, il y aura un risque physique, oui. psychologique, oui. qui fait qu'il euh, a le souhait, mais qu'on on ne suivra pas ce souhait-là. Je peux Alors, poser une question À l'institution ça existe. Oui. Oui. Je peux vous poser une question J'ai très envie de faire du parapente. Et je vous assure que autour de moi on me dit ne fais pas de parapente. Je vais quand même en faire. Je vais prendre un risque. Personne ne va m'en empêcher. Mm -hmm. Comment on peut dire je vais vous l'empêcher moi parce que je suis institution Parce que c on protège qui on, c protège on protège l'institution, euh, on protège le côté assurance ou on protège la personne Qu'est-ce qu'on protège C'était juste. Et je trouve que c'est intéressant de questionner l'éthique. Aussi, sur les moments où on va être auteur de privation de liberté, et dans les institutions, c'est une vraie question, mais pas que. Donc, à certains moments, on prendra la décision de dire non à une demande d'un résident, étant entendu qu'on aura analysé la situation qui amènera à cette réponse qui va être en danger. Alors, on peut aussi euh, prendre la question sous l'angle de ce que vous venez de faire, avec un euh, oui à tout prix dans toutes les situations, mais la réalité, ce n'est pas celle-là. Voilà. Donc je pense que dans notre réflexion, il faut oser, oser, oser pardon, <rire> o, aussi aller sur ce sujet-là. Bien sûr. Mais là, cette idée du risque, je crois, elle est, elle est au oui. cœur de toutes les réflexions et de toutes les personnes. Hein, hein, d'accord. Oui, bon oui, bonjour. Madame Escal, donc, euh, moi je travaille au département sur un service action sociale, personnes âgées, personnes handicapées. Nous travaillons beaucoup avec les mandataires judiciaires associatifs ou privés dans le cadre de l'accueil familial, sur l'accompagnement des personnes qui sont accueillies, mais aussi sur les signalants. Le quotidien, et notre quotidien, on est là sur l'éthique, sur les bonnes pratiques, c'est en euh, continu de s'interroger effectivement sur... Euh, une évaluation de situation sur ce qu'on va faire ou sur ce qu'on peut préconiser, sur ce qu'on va expliquer à la personne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est dans le respect de ses choix ou pas Est-ce que ce qu'on va lui dire ou est-ce qu'on va faire le signalement qu'on va faire effectivement au parquet peut-être pour demander une mesure de protection Est-ce que ça ne va pas être plus maltraitant que la maltraitance qu'il subit déjà des fois à son quotidien euh, Le questionnement, il est là tout le temps. Euh, sans arrêt, et parfois effectivement, ben, on ne fait pas, et on fait pas. Et le, le risque, euh, le risque il y est tout le temps, la, la société elle n'est pas sans risque, on a le droit de faire des choix qui sont risqués, et les personnes, on ne peut pas les obliger à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas, euh, de toute façon, et de leur poser des interdits, en tout cas, ça s'explique, ça se discute, et ça se réinterroge euh, en continu, sans arrêt. Quand il y a, euh, j'entendais Madame Fournais, une entrée en établissement, euh, on va effectivement euh, écouter la personne qui va arriver, euh, ses souhaits, euh, ce sont lesquels, mais peut-être que trois jours après, ça sera autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, savoir entendre ça. Euh, on est à l'instant T, on est sur quelque chose une fois, de réactionnel par rapport à une personne qui va avoir un comportement ou avoir un souhait de quelque chose, et qui se rendra compte après que ce qu'elle a exposé là, ce n'était pas forcément non plus ce qu'elle voulait. Donc il faut sans arrêt être à l'écoute de la personne qu'on accompagne. Et tous les métiers, euh, tous les professionnels qui font de l'accompagnement social, le fondement de leur travail, c'est de se remettre en question tout le temps dans ce qu'ils font avec les personnes qu'ils accompagnent, et dans les actions qu'ils préconisent, et dans ce qu'ils leur proposent. Euh, et nous sommes là enfin, on en, en débat, je rejoins beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de personnes et euh, pour revenir sur, sur la situation qui avait été évoquée avec le petit reportage sur Anne-Laure euh, cette personne est forcément elle, elle est tout à fait en capacité de s'exprimer nous sommes parfois obligés enfin nous nous sentons obligés à un moment donné de faire une demande de protection aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément de problèmes cognitifs ni psychiatriques, qui ont toute leur tête, qui sont en capacité de s'exprimer, de dire ce qu'elles veulent, mais qui physiquement ne peuvent rien faire. Donc quand on est sur des, aussi des, des, des maladies, on est confronté à ça, et, et c'est compliqué de se dire, est-ce qu'on fait la demande, est-ce qu'on ne fait pas la demande Alors euh, certes, le fait qu'il puisse y après avoir euh, euh, des mesures comme le mandat spécial qui vont permettre d'accompagner plus longtemps et de pouvoir avoir une autre vision, peut-être hein, des choses, pourra permettre de, au juge de prendre une décision euh, qui va euh, respecter ce que souhaite la personne et qu'on ne va pas forcément sur la mesure de protection. Mais euh, les services sociaux, quand ils interviennent des fois, interviennent aussi à un moment de crise ou à un moment T. Et du coup, euh, quand la personne n'est pas en capacité de signer, par exemple, des papiers, c'est vrai que c'est euh, l'entourage qui signe, on s'interroge aussi sur euh, la légalité de ce qui est posé là, puisqu'elle n'est pas pas capacité de le faire, même si elle en est d'accord. Donc euh, l'intervention qu'on peut avoir à un moment donné, la demande qu'on peut avoir, elle est aussi faite dans ce sens-là. Voilà. L'instant T, euh, Isabelle, c'était quelque chose d'important. On s'interroge en permanence ce qui Tout est pensé à l'instant T les plus... Euh, n'est pas longtemps. forcément la vérité, n'est pas forcément la bonne chose après. Et quand on essaie de faire des choses et d'accompagner les personnes, on n'est pas forcément sur essayer de l'accompagner, euh, on dit sur le, une bonne attitude ou une, une bonne décision ou euh, euh, quelque chose qui sera peut-être une bonne solution pour la personne quand elle est confrontée à un problème. On sera sur, des fois, la moins mauvaise des solutions, elle ne sera pas forcément bonne. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il faut être tout le temps euh, en train de se réinterroger sur ce que nous on fait, mais aussi sur ce que souhaite la personne. C'est pour ça qu'on parle de bonnes pratiques souvent. On essaie de catégoriser les bonnes pratiques. On peut peut-être insuffler euh, l'idée d'une pratique juste. Enfin, je ne sais pas si c'est plus simple, mais peut-être qu'une pr pratique juste, c'est quelque chose qu'on interroge en permanence et que la bonne pratique est plutôt du domaine du, du, du catalogue, du prêt à porter, de, de, de quelque chose que l'on peut plaquer en permanence en fonction des situations. Être juste, c'est être juste à un certain moment. Peut -être, je peut -être suis philosophe, être... là, hein, je ne sais pas le pardon, mais j'essaie... Il y a, a, a peut-être peut même vrai vraiment... une bonne pratique, et oui. je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est celle du dialogue. C'est-à-dire que oui, il faut redonner la, la, la parole aux personnes en situation de handicap, parce que... Le statut même de personnes en situation de, de handicap a tendance à invalider leur capacité à s'exprimer, à dire quelque chose de juste par rapport à ce qu'elles ressentent, etc. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres, à la fois la personne elle-même et ses accompagnants, euh, relèvent le défi, en tout cas, fassent le pari de ses capacités. Donc, alors après, ça ne veut pas dire que ce que dit la personne, évidemment, euh, faciliter l'expression de la personne, ce n'est pas simplement prendre pour argent le comptant. Ou, voilà, ou sacraliser ce qu'elle nous dit, c'est le mettre en travail avec elle. C'est-à-dire que, oui, euh, s'il y a effectivement à un moment la, la, une question autour de la prise de risque, etc., l'idée, c'est pas de lui dire non, de lui dire oui, l'idée, c'est de travailler avec elle sur pourquoi elle veut prendre ce risque-là, qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie, etc., etc. Donc, c'est un dialogue, mais c'est un travail avec elle. C'est l'associer sans arrêt à ce qui va être décidé, y compris quand euh, on va être obligé peut-être de limiter ce qui va être possible de, de mettre en place. Euh, Marie-Claude Lannes Marie-Claude Je suis Oui, on tient un micro. Voilà, pardon. Bien. Je voulais dire qu'il y a plein de personnes handicapées qui ne parlent pas. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne s'expriment pas. Oui. Et qu'il faut toujours euh, dire ce qu'on veut faire pour eux, ce qu'on veut faire avec eux, et ils montrent leur désaccord souvent, par euh, une attitude, par... Euh, un refus de bouger, un refus de faire. Et puis, quelquefois, ils montrent aussi qu'ils sont OK. Et ils sont contents. Et ça se voit. Même si on ne parle pas, même si on a très peu de, de compétences, on en a toujours une de dire non. Ou de dire ça ne me va pas, ou ça va me faire mal. Et on ne me respecte pas. Et je trouve qu'il faut faire très attention aux non-verbaux. Parce qu'ils ils existent. Et on peut forcément les blesser, et on peut forcément leur faire plaisir. Et il faut les écouter, même s'ils parlent pas. Merci Marie-Claude. Ça me fait penser à ce livre, jusqu'à fond de Coléoptère, non, la libellule. Le papillon. Le papillon, voilà. Merci. Sois-ci directrice générale de la à Madame Péliose. Bienvenue. Plutôt que d'une pratique juste, je préfère le terme d'une pratique ajustée. Ajustée à la personne, on sort du prêt à pour aller sur quelque chose de, de plus adapté. Et dire aussi que, à mon avis, il n'y a pas d'éthique sans courage et sans engagement professionnel fort. Parce que, euh, ajuster sa réponse à la personne, c'est accepter que ses propres représentations soient remises en cause et c'est accepter que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est plus à un moment donné adapté et juste et qu'il faut sans cesse se demander en quoi euh, mon intervention est justifiée en quoi elle est nécessaire et en quoi elle est utile à la personne et qu'être humain à mon avis c'est essayer réussir, échouer renoncer euh, persévérer et qu'on n'a pas le droit de retirer euh, ces capacités-là aux personnes qui sont déjà en perte d'autonomie ou de capacité, et que c'est essentiel de se rappeler qu'être humain, c'est avoir un parcours qui est semé d'embûches, mais qui est aussi parsemé de réussites et de belles rencontres, et que notre travail à nous, c'est avant tout d'accompagner les personnes dans ce qu'elles peuvent être et dans ce qu'elles souhaitent être, sans effectivement faire non plus euh, de discrimination euh, ultra positive, puisque tout un chacun n'a pas accès à tous nos désirs, à tout ce qu'on souhaite. Mais rappelons-nous quand même que être humain, c'est un parcours, et que chaque parcours est individuel, et que chaque parcours est aussi euh, lié à un instant donné, à un environnement, et que la réponse, évolue en fonction de l'environnement dans lequel évolue la personne et que le handicap est avant tout euh, un manque par rapport à une situation donnée, ce n'est pas un état de fait d'une personne euh, à du Merci. Vous avez dit, oh on vous l'a là, euh, je suis désolé. Ce sera l'extrême le... de la veille. En fait... Peut-être, le thème aurait pu être l'évolution de la morale et de l'éthique, dans la pratique, puisque cette pratique, pardon, cette pratique ce, ce sont nos valeurs, quoi. Et puis, on n'a pas besoin de, de faire un acte de conscience tous les soirs pour savoir si on a été bon vers la morale, Ou l'essentiel, c'est la pratique. Et cette pratique, elle a évolué, notre association, qui a 65 ans de fonctionnement, eh bien, elle accueille plus aujourd'hui les personnes comme elle les accueillait il y a 65 ans, et nos prédécesseurs, ils avaient une aussi grande morale que la nôtre. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, aujourd'hui, nous accueillons 1250 personnes en situation de handicap, mais nous accueillons 1250 cas spécifiques, et madame vient de le dire, il faut que l'on s'adapte à la situation de chaque personne. Donc, le défi, il, il est important, et euh, essayer de positiver, quoi. Euh, comment. Euh, où nous en sommes par rapport à un accueil et c'est ce qui se passe. Euh, la parole aux, aux personnes en situation de handicap, 65 ans plus tard, on y aura mis peut-être 65 ans, mais euh, on essaie d'y participer. Euh, pendant ces deux journées passées, il y a les formations de président de CVS dans la partie Habitat. La semaine prochaine, il y a encore deux jours de formation de président de CVS pour la partie ESA, qui mèneront euh, deux présidents euh, qui s'iront certainement eux-mêmes, pour siéger à notre conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on est dans un changement de, de ces valeurs et un changement de cette écoute. Mais il faut que, en tant qu'association gestionnaire, on ait aussi une réalité du terrain. Et euh, les professionnels ne nous ont pas encore dit ce matin, oh, nos valeurs et, et cette éthique, on l'adapte aux moyens que l'on nous confie. Puisque quand même, sachez que euh, si vous n'avez pas été lecteur, il y a une personne d'origine brésilienne qui est euh, commissaire de l'ONU qui a rendu un rapport euh, euh, sur les institutions françaises qui est une calamité. Quoi. Euh, 65 ans d'existence d'associations parentales ne sont pas reconnues. Elles préconisent même l'ensemble des fermetures de nos établissements. Euh, et je suis sérieux euh, dans ce que je vous dis. Donc imaginez ces valeurs cette éthique, cette morale, euh, si on en a fait un défi très fort, puisque aujourd'hui les préconisations de l'État français et de notre ministère de tutelle vont dans le sens de ce rapporteur de l'ONU. Quand euh, on lit quelque part qu'il y a une enquête IGAS qui est confiée sur le fonctionnement des ESAP, où on considérerait que nos travailleurs des nous gérons 600 classe, la euh, BAGA changerait 400, ça ferait 1000 personnes, elle relèverait du travail euh, ordinaire. Non. Euh, tout ça, ça ne fait plus partie de nos valeurs. Et, et ça, c'est important de pouvoir euh, aussi le dire. Voilà. Excusez-moi, j'ai été long. Oui. Mais... Euh... Oui. La, per... Une autre question. La perception de ce rapport est, est particulièrement contrastée. Euh... Il faut le dire. Euh de façon approfondie, et c'est vrai que ça peut que ça puisse heurter les personnes qui sont sur le terrain depuis très très longtemps, ce qui n'empêche pas aussi de le relire avec aussi un peu de recul, de se réinterroger, on est là pour ça. C'est une actrice à l'employé à USAP, donc je rebondissais ce que disait la dame sur le fait d'ajuster notre pratique, je, je suis d'accord avec elle euh, sauf que nous on travaille aussi avec du public et un handicap psychique et là l'obligation éthique est de, de, de veiller à ce que les personnes non plus ne se mettent pas en difficulté ne soient pas dangereuses pour elles ni pour les autres donc c'est vrai que c'est là où l'éthique, où la limite est difficile à, à, à juger et que le questionnement est permanent et dans le cadre d'un départ sans consentement euh, enfin sans, avec notre consentement avec, on ne peut pas obliger les personnes à à rester dans l'institution. Si elle désire partir en appartement, euh, nous travaillons aussi euh, une alternative en proposant des solutions intermédiaires. Mais si la personne ne le souhaite pas ou ne le veut pas, euh, qui accompagne à ce moment-là euh, si, euh, Quelles sont les limites de, de notre accompagnement voilà. La responsabilité éthique la responsabilité. et puis la responsabilité peut-être juridique, le droit. Euh, Isabelle, sur ce sujet... Euh... Je fais toujours un appel à vous, euh, dès qu'on parle de droit, de juridique. C'est mon joker. Euh, oui, mais alors là, la réponse c'est compliqué. Non, on a des questions. Ça. Oui, il euh, n'y a pas vraiment de réponse, c'est très compliqué. On va Peut-être que ce sera déroulé tout à l'heure sur le euh, déroulement du comité éthique. Je vais en profiter pour vous répondre et répondre à M. Maudition, parce qu'on ne dit pas oui à tout. Dans la tutelle, le, la situation qu'a présentée Anne-Laure, c'est une analyse de situation. Il y a un service social qui pense qu'il faut une protection, et il y a une analyse de situation. Et sur l'analyse de la situation, il y a une décision qui est prise, qui là, va dans le sens de la personne. Il y a beaucoup de fois où ça ne va pas dans le sens de la personne qui ne veut pas de mesures de protection, qui est imposée par un juge. Même si on lui dit, faites la demande vous-même, ça va bien se passer. Quand on lui dit qu'on lui retire la carte bleue... Ça se passe un petit peu moins bien. Après, sur la responsabilité du soin, c'est des questions qui ont pu se poser, par exemple, hein, sur le soin, euh, parce que le tuteur... Donc il y a des nouvelles lois hein, qui sont passées le 23 mars. Euh, Alain, vous pouvez voter, vous pouvez vous marier, voilà, vous pouvez décider d'être opéré. Non, mais vous pouvez maintenant. <rire> Sans l'accord du juge. Alain, voilà. C'est pas une obligation non plus de se marier. C'est la loi du 23 mars 2019. Donc, effectivement, toute l'évolution de la loi va dans la prise en compte des libertés et de la parole des personnes. Sur le soin, c'est compliqué. C'est des questions qui se posent. Euh... On va y revenir tout de Oui, oui, c'est pour ça. Que ouais. Je ne veux pas forcément. Bon, euh, il voilà. n'y euh, voilà. A, a pas de réponse. C'est-à-dire, quelqu'un qui refuse du soin, il euh, y a des fois où on peut signer, par exemple, une autorisation on peut signer un soin sous contrainte. Après, travailler avec quelqu'un, quand on a signé un soin sous contrainte, c'est quand même très difficile. Quand il sait que vous êtes l'objet qui l'a hospitalisé, parce que vous n'êtes plus dans un accompagnement, vous êtes la personne qui l'a hospitalisé, et la personne, elle refuse le soin, ou alors elle est dans le déni de la maladie, le déni de la maladie fait qu'elle n'accepte pas du soin. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas paré, je pense, dans nos institutions, organisations. Voilà. Donc euh, ce sont les sans solution. Pas joli hein. On va le ranger dans sans solution, dans réflexion. Donc Ce sont des situations qui se retrouvent à la MDPH dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous parce que ces personnes ont du trouble du comportement, ont des violences. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Oui. Oui, marie Bouguin, dont je travaille à la MDPH et je suis notamment chargée de l'organisation des groupes opérationnels de synthèse et des plans d'accompagnement global. Qu'est-ce que c'est un groupe Alors, qu que de synthèse ça. là, moi, je, je peux plus suivre. Donc, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, effectivement, la NDPH a, a pour mission de coordonner euh, des partenaires autour de situations individuelles euh, donc pour lesquelles on, on, on rédige des plans d'accompagnement global, des engagements, euh, ces plans d'accompagnement global, on peut, on peut les solliciter auprès de la MDPH pour des personnes qui n'arrivent qui pas à mettre en place leur orientation dans les établissements. Euh, donc, il faut avoir... Ce sont des critères cumulatifs et qui, se, donc qui ont eu des refus d'établissement et euh, qui sont euh, en danger soit pour elles-mêmes, soit pour les autres. Et dans ce cadre-là, elles peuvent solliciter euh, donc la mise en place d'un plan d'accompagnement global au sein de la MDPH. Et la MDPH va convoquer les partenaires autour de cette situation, et dans, donc ce sont des groupes opérationnels de synthèse, la réunion partenariale s'appelle groupe opérationnel de synthèse, à laquelle est systématiquement associé l'usager, ou sa famille, ou son tuteur, ou, et quand il, il est possible qu'il soit là, on, on fait cette réunion en présence de l'usager, quand il ne peut pas, on reporte la réunion, donc c'est tout le temps avec, qu'on construit avec la personne, et... Euh, non, sur des situations effectivement très très complexes. Et euh, donc, on, on, on essaie de travailler sur, euh, euh, ben, sur toutes les facettes hein, de, de, de, de, de la personne et de, de son orientation, avec une orientation cible. Et effectivement, on parlait d'éthique et de, et de réalité. Euh, là, pour le cas de la réalité de, de l'offre médico-sociale, on hein, connaît hein, la réalité de l'offre médico-sociale, des places en IME, en femmes, en masse, voilà. Et, et donc, il faut construire ensemble, euh, avec les partenaires financiers, avec les établissements, avec l'usager, et euh, eh bien, un parcours jusqu'à cette orientation cible. Et effectivement, se pose la question de la temporalité, en fait. C'est surtout ça aussi. Il y a des personnes qui sont... C'est de la temporalité. Il y a des fois on est prêt, et des fois on n'est pas. Des personnes de leur famille. J'ai l'impression que toute cette mise en place doit prendre du temps. Donc est-ce qu'on n'est pas euh, à la chronique au bout d'un moment euh, entre la situation qui a dû évoluer et toute cette mise en place Alors on se voit très souvent. On met... Alors en fait, pendant cette réunion, chaque partenaire prend des engagements et on construit le projet de la personne au fur et à mesure et on se revoit euh, de façon euh, régulière. Je pense que euh, beaucoup de personnes pourront en témoigner aussi, des établissements euh, participent, hein. beaucoup sont très actifs et, euh, et heureusement euh, très très actifs et répondent toujours présents les partenaires autour de, de ces situations et on arrive à construire avec l'usager avec la famille et effectivement quand la famille ou l'usager est là et euh, trop, devient acteur de sa situation ça fonctionne beaucoup mieux beaucoup mieux merci merci pour votre témoignage on va on va rester dans ce domaine du, ben de la légalité quand on s'interroge par rapport au, au droit par rapport à ses propres valeurs avec euh, un extrait qui euh, qui évoque euh, le problème des, des addictions et euh, c'était en, en 2017, euh, un témoignage de, de Guillaume Soucaille qui, qui nous révélait sa situation à ce moment-là, et on en parle après.